Pour embarquer moi, je fais des vidéos en caméra subjective. En plus encore. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. N'hésitez pas à partager. Bonjour à tous, aujourd'hui on filme une vipranqueur. Euh, Allez, j'espère que cette vidéo vous plaira. <rire> voir ouais, ce que ce gros monstre va donner. Mmh. Ah, ça c'est un, ça c'est un toit ouvrant, ouvrant complet. Ouvrant, hein? <rire> ouvrant bien. Hein? Waouh wow. Super. Et <rire> eh ben, chouette. Ça? Ouais. chouette. C'est trop froid. Ah oui, oui, oui. Hein. Tu as vu jusqu'où oui. il s'ouvre? Oui. Jusqu'au-dessus de la place arrière. Merci Martin. Ouais. Tu as trois boutons, donc as hybride, électrique et e-save. Donc, oh. euh, c'est quand je suis oh. parti de la maison tout à l'heure, j'ai pesé dessus. Au moins, j'ai gardé toute la batterie. Donc là, on a les deux. On a autant batterie qu'essence. Euh, ouais. Et là, je vais le mettre hybride. Il va rouler avec les deux oui ok oui. tu as traction avant, propulsion à donc là on est à propulsion donc tu as 4 roues motrices et tu as 4 roues motrices low, ça veut dire, exemple oui. si je tire quelque chose de très lourd, oui. où on est dans la boue totale et on veut s'en sortir mais avec euh, beaucoup de, de, de force mais peu de vitesse là je vais mettre sur 4 lots. Mais 4 euh, euh, euh, roues motrices, et si je veux rouler, il y a de la neige ou c'est glissant. Je mets les 4 roues motrices et euh, je peux rouler euh, vite, il n'y a aucun souci. Et habituellement, on est toujours à 2 roues à propulsion. Comme on est là présentement. automatique. Carplay. Carplay. Waze. Tu l'as déjà? <laughs> leur Bon, le doigt pas Ici là, quand le, le, la lumière, le, quand l'aiguille bouge pas, c'est parce qu'il est électrique. Full électrique, ça a combien d'autonomie 50 km 50. Et vous avez une caméra de recul là hein? Oui. oui quand tantôt je vais aller, je vais arriver ou quand je vais me stationner, je vais te la montrer. Voilà. L'accélération, c'est assez chouette. C'est cool, hein. 5 heures. En enfin, 5 heures, on met une borne euh, triphasée. Ça recharge un peu moins vite, mais les voitures totalement électriques qu ont, qui, ont, qui roulent qu'en électrique, en une heure, une heure et demie c'est chargé. Et tandis que nous que c'est une voiture hybride. Euh, comme je t'ai déjà dit, c'est que nous on a de la chance parce que ceux qui commandent des voitures comme ça, des nouveaux modèles, ils n'auront pas leur voiture avant 2023. Et puis, comme ça, ouais. <laughs> Hein? Ouais, ça quand on est parti de notre fiat la, la, la voiture qu'on avait à cette voiture là on a toute une différence et c'est des pneus 4 saisons donc j'ai ouais. pas besoin de mettre des pneus d'hiver c'est bien c'est cool hein c'est cool coûte moins cher <rire> le... ouais. ben oui. Ça c'est un bon ma. Faire. Et est-ce qu'on peut aller sur euh, mmh. l'autoroute? Ouais. Tu me dis par où aller? Oh, ben. Taper au Walibi comme ça on pourra. se rendre? Ouais, se rendre sur l'autoroute. Mmh. Dado, est-ce que tu peux le faire? Et le bruits que t'entends, ouais. Le bruit que t'entends, Martin, c'est que quand on est à faible vitesse, vu que c'est une voiture hybride et qu'on roule à électrique, le bruit yeah, que t'entends, oui. c'est un, un, un bruit pour avertir les gens qu'il y oui. qui voiture hybride oui. qui arrive dans la, derrière. Oui, oui. C'est obligatoire. Fait que tu dois pas t'en faire, c'est normal. ouais j'ai déjà été dans des voitures hybrides. Hybrides ou... Euh, uh, full électrique Full électrique. La totale. Comme la Fiat 500. Des capteurs en avant de la voiture et en arrière de la voiture pour me dire s'il y a des objets. À quelle distance on est dans le jeu? Voilà. Euh, en dessous du bas, sont en dessous du bas en arrière. Donc ouais. on est assis sur mes batteries. Ouais, ouais. Pour faire en freinant, oui. euh, ici le bouton là, ça, ça régénère un peu plus. Par contre, tu vas t'en rendre compte là, je vais l'enlever. Regarde bien ce que ça va faire, ok? Quand je lâche l'essence, je ralentis presque pas. Mais regarde bien quand je, mets, quand je mets ça et je lâche l'essence. On ralentit. Oui, mais ça recharge. Donc, ça, ça fait en sorte que ça recharge un peu plus. Par contre, regarde, on freine beaucoup plus. Oui. Fait que moi, j'aime pas cette option-là parce que dans le fond, ça recharge, mais tu ralentis tellement que tu as besoin d'énergie pour redécoller. Donc, c'est. J'aime moins, fou, moins fou. ça. Fou avec une grosse voiture comme ouais, ça. Ben tout à fait. C'est ça. et que je me sers de la voiture, donc hybride, électrique et essence, ça me donne environ une autonomie de 800 km. Oui. Ça me prend 800 km avant de remettre de l'essence. En roulant hybride et essence régulièrement. Ouais. C'est chouette hein, quand on est électrique, c'est peu bruyant. Hein? Ouais. Pour un véhicule aussi lourd, là. Ouais, c'est gros. Carpleur, on est content. Ouais. Comment? Carpleur, oui. Ah, ah bah oui, oui, oui. C'est vraiment génial. Parce que regarde tout ce que maman fait sur son jeu, sur son... Oui. J'ai aimé les photos qu'on sont... oui. Et ça se répercute sur... Sur le grand écran, qui est devant toi La, la couleur dapparaît toi oui. qui a choisi la couleur <rire> Fonseur eh oui. Eh eh oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est ma maman et ici c'est moi. oui, oui, oui, Bingo! <rire> Ça me donne pas de <rire> Et si on est dans nouvelle anneau, ouais. On se reconnaît. Donc tu confortable On est très bien assis. Mais je m'y attendais. Ouais. Pour 2021, partout. Tu peux passer devant une somme de journée si tu veux. Ouais. Moi, je m'en fous. Voiture devant nous. En plus, en plus, GP86. Toi qui aimes bien la voiture, Martin. Ouais, elle est, est toute rien. propre. Elle est toute propre. Il, il est servi. Tu es servi, hein. Euh, elle est magnifique. Ouais, elle est magnifique. Et, en, en vidéo, tu voir la Jeep et la, la Porsche. ouais et quand je vais reculer là tu vas voir les ouais quand même une belle caméra hein? ouais et le toit il fait juste pesé au complet Juste qu'on n'a rien. C'est une des en fait. <rires> ouais. C'est génial, par contre, le tour. Hein? Mm -hmm. Et ici, tu tous les haut-parleurs. Euh, Ils sont tous ici, là. sur la, mm -hmm. la, la, la paroi du centre. Mm -hmm. Lorsque j'arrive ici, là, c'est lumineux. là. Ouais. Quand on connecte la voiture à la borne, euh, tu vois une lumière clignoter. il y a tour de rôle, quand elle est à recharge. Donc euh, jusqu'à ce que les quatre lumières soient pleines, là, la voiture est rechargée au complet. Ouais. Donc quand on est dans la maison, on voit la recharge avec ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux.